Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous proposer euh, un rosaire dans la divine volonté. Euh, donc ce sont des propositions euh, d'intention pour chaque mystère, inspiré euh, de, la, de, la, de la théologie de la euh, divine volonté. Donc prier dans la divine volonté, c'est euh, prier de manière universelle et éternelle, c'est à dire pour tout le créé et pour tous les temps. Donc, prier au nom de toutes les âmes, et pour toutes les âmes passées, présentes et futures, en union avec tous les saints et tous les anges, en Dieu, par Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Donc, on commence par un signe de croix, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Ensuite, un pas aux intentions du Pape, un ave pour que le cœur du monde grandisse dans la foi, un ave pour que le cœur du monde grandisse en espérance, un avé pour que le cœur du monde soit embrasé de charité. Ensuite, on commence les mystères proprement dits. Donc, premier mystère joyeux, l'annonciation. Que tous te disent oui Seigneur à chaque instant. Immerge-nous tous dans ta divine volonté. Que tous s'abandonnent avec confiance en la divine volonté. Que tous meurent à lui-même. Ensuite, deuxième mystère joyeux, la visitation. Seigneur, que tous ouvrent leur cœur à Dieu, que tous placent Dieu à la première place. Troisième mystère joyeux, la nativité. Seigneur, donne ta paix à tous. Quatrième mystère joyeux, la présentation du Seigneur au Temple. Seigneur, purifie-nous tous, que tous soient dociles à tes inspirations, que tous soient fidèles à ta loi d'amour. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Seigneur, donne lumière à tous pour savoir quoi faire et la force pour l'accomplir. Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Seigneur, je baptise toutes les âmes non baptisées par l'eau et le sang du Sacré-Cœur de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les appelant Emmanuel. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Seigneur, que tout soit teints en toi. Sanctifie toutes les familles, sanctifie tous les foyers. Troisième mystère lumineux, la conversion. Seigneur, convertis, sauve-nous tous. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Seigneur, sois tout en tous, transfigure-nous tous. Cinquième mystère lumineux, l'Eucharistie. Seigneur, fais ta demeure en tous. Premier mystère douloureux, l'agonie du Seigneur au Jardin des Oliviers. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, sur la terre comme au ciel. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Seigneur, donne à tous un esprit de réparation, de mortification, de sacrifice et de pénitence. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Seigneur, que tous se détachent des vanités du monde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Seigneur, que tous accueillent les croix comme des bénédictions et avec gratitude. Donc là je fais une petite parenthèse, c'est quand même un, un très grand degré d'avancement spirituel lorsque nous accueillons les croix avec euh, gratitude, bénédiction et, et courage. Il faut demander cette grâce au Seigneur. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Seigneur, délivre toutes les âmes du purgatoire, efface tous nos péchés, pardonne à tous. Premier mystère glorieux, la résurrection. Seigneur, donne ta gloire à tous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. Seigneur, que tous aillent au plus haut des cieux. Troisième mystère glorieux, la pentecôte. Seigneur, bénis, sanctifie, protège-nous tous. Que vienne l'Esprit Saint par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie. Que l'Esprit Saint renouvelle toute la création et infuse en tous. Que le Seigneur envoie un déluge de grâce sur tous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption, Seigneur, que personne ne se danne, que tout s'aille au ciel. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Cœurs unis de Jésus-Marie et Joseph, triomphez et régnez. Cœurs unis de Jésus-Marie et Joseph, unissez toutes les cœurs au vôtres. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Fiat donc vous avez ce document en téléchargement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.